Bon après-midi à vous. Aujourd'hui, nous allons discuter de la création des sites Internet dynamiques. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez créer votre site Internet directement à partir de votre ordinateur sans avoir forcément besoin de payer un serveur en ligne. Donc, bien entendu, ça c'est vraiment une approche qui peut vous permettre d'apprendre comment créer un site Internet dynamique et de vous servir des outils qui existent sur le marché pour la création des sites Internet. Nous allons prendre, pour exemple, l'utilisation de WordPress. Et euh, je vais aussi par la même occasion euh, utiliser un logiciel qui s'appelle CHAMP, c'est un serveur local. J'ai fait une vidéo la semaine dernière euh, expliquant comment vous pouvez installer un serveur local sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo et que vous êtes intéressé à savoir comment le faire, je vais vous laisser la vidéo en bas, euh, le lien, et vous pouvez tout simplement visualiser, la vie, voir la vidéo et compléter avec cette vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Donc... Euh, comme je l'ai dit, nous allons utiliser WordPress et je vais vous montrer comment procéder. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller sur le site internet qui s'appelle WordPress.org et, et nous allons télécharger euh, le logiciel WordPress. Donc c'est gratuit. Et... Donc une fois le téléchargement terminé, tout ce que je vais faire, je vais tout simplement copier le euh, le, le, le fichier le fichier téléchargé et je vais aller dans mon euh, dans mon dossier champs htdocs je vais créer un dossier que je vais appeler wordpress et là je vais tout simplement coller euh, mon fichier que j'ai téléchargé donc, et là je vais extraire le fichier donc une fois que c'est fait supprime je vais tout simplement, je vais copier tous les tous les fichiers qui sont qui ont été extraits. Donc, ok. Donc là, là déjà ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de créer une base de données dans Chambre. Donc euh, si la semaine dernière nous avons discuté un peu de Cham, je vous ai expliqué en fait via la vidéo que j'ai fait la semaine dernière un peu l'interface de Chambre. Donc si vous avez installé Cham euh, et vous avez suivi toutes les étapes que j'ai données vous allez être en mesure d'accéder au localhost slash download qui vous donne une interface en fait de page, d'accueil, de chambre. Et si vous cliquez euh, juste à votre droite, sur phpMyAdmin, vous allez être en mesure d'accéder euh, à, à l'interface à à de base de données. Donc tout ce que vous allez faire, c'est tout simplement créer une base de données que vous pouvez appeler WordPress ou ce que vous voulez. Bon, peu importe vraiment le nom. Comme je l'ai dit, c'est vraiment euh, ça, c'est le nom que j'ai choisi. Et lorsque j'ai créé la base de données Wordpress, je vais tout simplement copier le nom pour l'utiliser lors de l'installation de Wordpress. Donc, une fois que j'ai donc créé ma base de données, je vais lancer localhost slash Wordpress. Une fois que j'ai euh, créé ma base de données, la troisième étape va, va consister à lancer l'installation de Wordpress. Donc, si vous, euh, si vous avez créé, si vous avez par exemple sauvegardé vos fichiers dans le dossier Wordpress ou dans euh, le repertoire htdoc, vous allez être en mesure de tout simplement lancer euh, localhost slash WordPress et automatiquement, ça va vous rediriger vers cette page-ci. Donc, une fois que vous êtes à cette page-ci, il sera juste question de choisir la langue qui vous intéresse. Par exemple, si vous, si votre langue préférée c'est le français, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Français » et cliquer sur « Continuer ». Et quand vous allez cliquer sur « Continuer », bon vous allez voir certainement ce message et vous cliquez sur « Sympathy ». Donc, à ce niveau... Euh, il sera question de mettre le nom de la base de données, le nom de la base de qu'on a créée. Donc, dans mon cas particulièrement, j'ai créé le nom de la base de données qui s'appelle WordPress. Donc là, ce que je vais faire à ce niveau, je vais tout simplement entrer et comme utilisateur, le nom de la base de données par défaut de WordPress euh, de champ c'est route. Et il euh, n'y a pas de mot de passe. Donc ici, à ce niveau, comme préfixe, par défaut, WordPress va allouer le préfixe wp à chaque table de la base de données. Mais cependant, si vous voulez euh, avoir quelque chose de différent, vous pouvez tout simplement changer ça et mettre quelque chose qui, que vous préférez. Donc là, je vais cliquer sur « Envoyer ». Et si euh, vous avez effectivement entré toutes les informations comme expliqué dans l'étape précédente vous allez certainement avoir accès à cette page ici. Et là, je vais cliquer sur « c est, c est Lancer ». Donc, à ce niveau, WordPress va me demander de donner quelques informations sur mon site Internet à savoir le titre du site Internet. Je, veux, je peux, par exemple, écrire mon premier site Internet, mon premier site Web. Et comme identifiant, c'est comme, euh, en fait, le nom d'utilisateur. Je peux mettre mon, mon prénom, Gilles Blas. Et comme mot de passe, bon, je peux mettre n'importe quel, euh, quel mot de passe ici. Et là, comme adresse de messagerie, j'ai même mon adresse courriel et ici, à ce niveau-ci, visibilité pour les montées de recherche. Donc, si euh, vous êtes, par exemple, vu que vous êtes sur votre ordinateur, je pense pas qu'il y a trop d'importance à hein, si vous, des, vous cliquez ici ou pas. Donc, là, je vais cliquer sur « Installer WordPress ». Et là, j'ai complété mon installation. Je peux maintenant cliquer sur « Se connecter » et je mets « J'ai une place ». Et je mets le mot de passe que j'ai tout simplement créé. Donc, je fais se connecter. Donc, là, vous voyez, j'ai déjà mon site internet est déjà prêt. Et si je clique là, euh, j'aurai déjà accès à cette page par défaut. Donc, ça, c'est déjà vraiment euh, une première étape pour la création de site internet. Et euh, bon, dans une prochaine vidéo, nous allons montrer. Je veux, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez euh, installer un thème WordPress et faire la configuration pour être en mesure d'avoir votre site internet. j'espère que la vidéo, euh, vous avez trouvé la vidéo intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à aimer, partager et aussi à commenter. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.